Salut à tous, c'est Olien Fontenois, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer trois nouveaux vélos. Mais trois nouveaux vélos, ouais, cette semaine, ça a été une semaine folle. J'ai reçu des cartons à foison, trois nouveaux vélos. Le premier, vous le voyez, il est entre mes jambes. C'est le nouveau GT e-bike, le GTE AMP, modèle enduro électrique de la marque. C'est la première fois que j'étais Sort un vélo électrique, c'est un modèle en 29 pouces, des débattements en 150 mm. Ça m'a pris du temps de le monter, j'ai changé pas mal de pièces. Voulez-vous vraiment vous le montrer une fois terminé. Le cadre ici en aluminium et tous les composants rouges, c'est ce que j'ai changé. Les freins, c'est les Optech 3, rouge anodisés en 200 mm avec les disques ventiles que je trouve vraiment magnifique. Les petites plaquettes violettes que vous voyez, c'est des plaquettes spéciales vélo électrique qu'ils ont développées permet de moins chauffer puisqu'un vélo électrique euh, c'est un peu plus lourd, ça va un peu plus vite donc ça a tendance à un petit peu plus chauffer donc ils ont fait des plaquettes euh, spécialement pour l'électrique. Les roues du coup euh, c'est les Fortus 35 avec les moyeux Pro 4 euh, donc c'est des roues qui sont un petit peu plus larges que sur les VTT ordinaires. J'ai monté aussi les pédales à picot. Puisque vous le savez, je roule pas en pédale auto, toujours des pédales plates, donc Apico, les F20, c'est le modèle phare de la marque. La petite potence rouge anodisée aussi qui va bien et surtout le beau guidon carbone. Voilà côté personnalisation. Ensuite maintenant on va passer dans les caractéristiques. Donc c'est un vélo électrique, Donc c'est-à-dire qu'il suffit d'appuyer sur ce bouton-là. Ça va allumer le cadran. Cette petite gâchette ici me permet de changer les modes, donc d'aller en mode éco. Donc c'est une petite assistance. Trail, c'est une moyenne assistance. Et boost, c'est celui que je préfère, ça va à fond plus de 25 km h Imaginez, 25 km h en montée, autant vous dire que moi je freine dans les virages même en montée. Donc au niveau de la motorisation, il est monté sur un Shimano E8000, grosse autonomie, ça va vous permettre d'aller vraiment très loin et la caractéristique de ce vélo, c'est qu'il est très joueur avec des bases longues, un boîtier bas, ce qui va rendre le vélo assez joueur et très polyvalent, aussi bien en montée qu'en descente. Au niveau du poids, bah, les vélos électriques, c'est toujours un petit peu plus lourd qu'un vélo ordinaire, on a bien 5 kg de batterie ici plus le moteur, donc on doit être... Je ne l'ai pas pesé exactement, mais on doit être aux alentours des 25 kg, je dirais. Celle télescopique, ça veut dire que quand on appuie sur cette gâchette-là, la là, c'est monte. Quand on veut la baisser, ben, on s'assoit juste dessus en appuyant sur la gâchette et ça redescend et on est prêt pour la descente. Je sais plus si je l'ai dit, donc des roues en 29 pouces avec ben, des pneus Michelin, mon sponsor. Donc c'est les wide Enduro ici en 29 x 2,4 avec des gommes tendres. Je trouve que pour un vélo électrique, le côté batterie-moteur est assez bien intégré. Donc là, il y a une petite gâchette, Hop, ça vous permet d'enlever ce capot-là et vous accédez directement à la batterie ici. Donc il suffit de tourner une clé, ça déclipse la batterie, vous pouvez la sortir. Voilà pour le premier vélo, bah, Écoutez, j'espère que vous le trouvez joli déjà. Moi, je l'ai testé qu'une seule fois pour l'instant, donc je ne sais pas encore vraiment ce que ça va donner. Je vous en dirai un petit peu plus, mais dites-moi si vous voulez déjà voir des vidéos, proposer des idées de vidéos avec ce vélo. Et puis on passe sur le deuxième vélo maintenant. Ça, j'ai vraiment hâte de vous le montrer parce que je l'attendais. bmx race et donc c'est le bmx race de chez gt le modèle 2020 le factory c'est à dire le team c'est un modèle en pro xl moi je fais 1m78 donc il existe plusieurs tailles de cadre le cadre est en aluminium donc c'est des roues de 20 pouces hein, comme, le, comme les tous les bmx quasiment j'ai juste changé deux trucs sur ce vélo j'ai mis les pneus prototypes de chez michelin j'avais fait des vidéos là dessus on a testé ça avec Amidoumir et tout ça moi je suis en chambre à air hein, mais ce pneu il est aussi développé pour les tubeless et bien sûr les pédales hop toujours donc je les avais en rouge sur le vélo électrique. Si je les ai mis en bleu. Voilà, c'est vraiment la couleur qui allait parfaitement avec le vélo. Je les trouve très belle. Vous coup après des composants on est sur du Pro Max et aussi le frein. Là du coup j'ai pas mis un hop, je vais voulu tester le Pro Max, c'est ce qui va être d'origine. Pro Max il n'y a que à l'arrière en BMX Race. 140 à l'arrière. Donc ça va permettre de doser vraiment les manioles mieux que les patins, les v brakes et tout ça. Qui freinent moyen. Là au moins le disque, on va pouvoir vraiment régler, gérer les manioles et tout. Donc on va pouvoir faire des longues distances, ça va être vraiment cool. Les moyeux sont vraiment très sympas aussi je trouve c'est les roues de chez gt avec un axe traversant à l'avant joyeux euh, bien gros avec les petites rainures bien sympa et surtout ce que je trouve sympa c'est la petite finition avec des stickers c'est très simple mais ça donne un vrai look et un ensemble au vélo en parlant de la déco ils ont fait une déco vraiment euh, racing un petit mustang et tout gt avec euh, le rappel d'un pommeau de vitesse qui vraiment est sympa ici Speed, une déco avec un noir dégradé qui part en gris et dans le gris là vous voyez il y a des petits détails qui sont vraiment très sympa GT une déco jaune fluo assez sympa aussi et le système de tension je trouve ça pas mal intégré donc là pareil le vélo il n'a jamais servi je viens de le recevoir je l'ai monté là juste avant de tourner cette vidéo donc je vais aller le tester j'ai une piste de race à côté j'ai aussi le nouveau pump track que vous avez vu donc je pense que on va pouvoir l'exploiter en parlant de pump track je vous montre le troisième vélo et celui-là, il est vraiment très beau, donc je vais vous le montrer maintenant. Chouac. Voilà, donc ça c'est le nouveau GT Labamba. C'est un cadre en 26 pouces, des roues en 26 pouces, qui est idéalement fait pour le dirt. Donc on va pouvoir commencer à envoyer des figures, ça j'ai hâte de pouvoir tester. Qui est aussi fait pour le pump track. C'est pour ça que j'ai mis d'ailleurs les pneus Michelin prototype. J'ai la chance de pouvoir tester des prototypes. Et ça, c'est des pneus spécialement pour le pump track, les pistes en béton. Avec une bande assez sans crampons, en rien, une gomme assez tendre. Je vais tester ça sur le sur le pump track. Après en dirt, je vais peut-être mettre des crampons parce que lisse comme ça, ça risque de glisser. Je verrai, je vais tester. L'avantage c'est qu'il a le frein à disque à l'avant et à l'arrière, les deux en 160 mm. Donc on va pouvoir aussi bien rouler en street, qu'en pump track, qu'en dirt. Enfin ça va être vraiment le vélo polyvalent là que je vais utiliser un petit peu partout. Le cadre en aluminium bien sympa, la déco ben, un peu comme mon enduro bleu pailleté voilà bleu pailleté avec une plus haut ils ont fait un petit côté fun avec la selle euh, assez cool l'avantage ou l'inconvénient mais moi je trouve ça assez cool j'ai voulu celui-là parce qu'il n'a pas de fourche il est en tout rigide donc du coup sur le pump track et tout ça va éviter de, de pomper là on va être en tout rigide ça va ça va aller fort qu'en dirt si on envoie des grosses bosses après il faudra commencer à mettre une fourche mais moi étant débutant on verra si j'en je mets une ou pas euh, par la suite après euh, bah, les roues je trouve ça assez simple hein. c'est des roues euh, honnêtement très simples. Euh, je sais pas ce que ça vaut je vous en dirai un petit peu plus euh, après avoir euh, rider avec euh, bah, j'ai remis les pédales hop voilà ça c'est le seul truc que j'ai changé avec les pneus comme sur le bmx race c'est s'appelle la bamba il n'y a qu'une seule taille donc euh, c'est plutôt typé euh, ado adulte hein, quand même ce genre de vélo Et il ya un modèle au-dessus, la bomba qui est vert et qui lui a une fourche d'origine. Donc, euh, vous pouvez aller voir sur le site GT. Euh, voilà la petite présentation euh, très simple, très rapide de ces trois vélos. Donc Je remercie vraiment GT qui m'équipe cette année avec tous ces beaux vélos. Bien sûr aussi, Hop et Michelin qui m'équipent avec des super composants. Dites-moi, vous, si vous aviez le choix, lequel vous prendriez Bon, pas les trois, mais un. Allez, disons un. Quel vélo t'aimerais avoir Le Dirt, le BMX Race ou le VTT enduro électrique a toi de me dire dans les commentaires et surtout comme ça, ça me permettra de savoir ben, quelle vidéo je vais pouvoir faire dans les prochains jours puisque je vais savoir quel vélo vous intéresse le plus. Donc voilà, je compte sur vous pour me marquer dans les commentaires. Proposez aussi des idées de vidéos avec les vélos si vous avez des idées, ce que vous souhaitez que j'aille faire, triple backflip avec un dirt, ou monter le Mont Blanc avec un vélo électrique, enfin bref. Essayez de marquer des idées de vidéos aussi comme ça avec ces vélos. À la prochaine. Ciao les gars. Pensez à vous abonner, ça fera plaisir.